Hey bitches! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo haul. Oh, je crois que vous savez déjà mes achats. AliExpress. Voilà, on vous commence à être habitué. Donc si cette vidéo vous dit, je vous dis à tout à l'heure, bitches, Ciao. Donc voilà. Je vais commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. J'ai pas trop de colis, oui donc j'ai mis des faux ongles. Il euh, y en a un qui a eu un accident en cours de route. Fais pas trop attention, je crois que mes coudes sont noirs, mais bon, c'est comme ça, hein. Le renouage. Oh yeah. Donc on va commencer tout de suite, je ne sais pas par quoi je commence. Euh, en tout cas, il n'y a pas grand-chose, je crois qu'il y a 5. Bye. Je vais commencer par le make-up. Donc voilà, j'ai reçu un rouge à lèvres d'habitude, de AliExpress, il se présente comme ça. Je vais vous faire un swatch. Hein. On va faire les choses dans la règle. Dans les règles. Voilà, c'est une couleur mauve foncée. Comme vous en avez l'habitude, en fait, j'adore le mauve. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de déclinaison de couleurs. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais bon, voilà, en fait, ce rouge à lèvres est... Comme un rouge à lèvres de Emma, je sais pas si vous voyez les Moisturing, je crois que c'est comme ça qu'on dit et euh, c'est un genre la couleur 13 ou quoi de chez ouais, Emma, je l'ai dit et euh, il est très bien ma foi là il paraît hyper opaque et je trouve que c'est pas si opaque que sur ma peau donc faut vraiment, euh, mais ça va il est il est mat mais en même temps euh, crémeux, enfin il assèche pas hyper fort comme euh, ouf. Comme ceci par exemple. Ensuite, euh, ça, j'ai pas reçu ça. Ça, donc, c'est une poudre MAC. Imitation MAC. Euh, la meuf qui se regarde, qui se trouve trop belle. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, cette poudre, je la reçue il y a longtemps en fait. Sauf que j'avais oublié de vous la présenter dans un haul. Mais je le fais maintenant. Elle se présente comme ça. Moi, j'adore. Hein. Vous voyez le packaging de Mac. Hein, imitation. Là, on voit plus trop l'écriture. Mais au début, je l'ai reçu Il y avait un petit peu l'écriture. Mais ça s'est passé déjà. Et ça va, elle est bien. Ma foi, elle me donne pas plus de boutons que ça. Mais oh merde, désolée. Comme ça, c'est mieux. Euh, voilà, c'est pas non plus le euh, produit. quoi. Ensuite, j'ai reçu. Ben... Restons dans make-up. Mon rangement, voilà, il se présente comme ça, vous voyez bien la forme et tout, tac, tac, tac, tac. J'ai la flemme, flemme, flemme. Euh, je l'ai payé, je crois, 3 euros grand maximum chez, euh, j'allais dire Primark, non, chez euh, donc Aliexpress. Ça arrivé, ça va, rapidement, voilà, donc euh, pas mal, pas mal, sauf que tous mes rouges à lèvres n'ont pas dedans parce qu'en fait, le, la case, je ne sais pas si vous voyez, elle est hyper petite, elle a un petit peu euh, forme carrée, donc les rouges à lèvres comme ça, ça passe, un petit peu rond, le bout, ça passe, mais quand c'est un petit peu ovale, enfin, pas ovale, mais euh, je ne sais pas quelle forme triangulaire ou rectangulaire, je ne sais pas quoi, rectangulaire, ça ne passe pas, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi je vois ce que je veux dire. Je fais trop lago. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu oh, je passerai au bijou après. J'ai reçu, reçu, non j'ai reçu, j'ai acheté. Donc oui, j'ai reçu ma commande. Euh, ce portefeuille, imitation Louis Vuitton, voilà. Ma foi, c'est très... Je sais pas si c'est... Je vois, j'avais envie de dire, c'est très bien imité. Mais j'ai jamais eu un vrai Louis Vuitton. Donc euh, voilà, c'est bien imité parce que c'est bien quoi. Mais bon, voilà, quoi. Il se présente comme ça, à intérieur... Euh, normal les poches euh, là il y a un compartiment pour les là. pour les cartes là pour la ou là pour mettre j'essaye de vous montrer mettre les pièces ici tac je sais pas si vous voyez là les billets euh, voilà donc voilà euh... Bonne qualité, mais le jour, j'ai remarqué une faille. Genre ici, c'était ouvert, vous voyez Bon, il suffisait de refermer, mais bon, ça m'a un peu saoulé. quoi. Je me suis dit, putain, si c'est pour que ça se pète au bout de deux jours, euh... No way, c'est pas la peine, Bitch, bitches. Ensuite, oh, je vais, putain, je sais pas comment je vais vous le montrer. J'ai reçu ce miroir, ouais, c'est malin, c'est malin, comment je vais faire Ce miroir, euh... Enfin, je, je, je, je sais pas comment faire les gars, ça va vous éblouir je crois. Voilà. Donc voilà, miroir, je l'ai payé à 1€, euro. ça je l'ai payé par contre je suis sur le site Chicmi, voilà, si je m'en souviens bien, si j'ai une belle mémoire. Et euh, 1€, euro, il coûte à la base 3€, euh, j'ai eu des réductions comme d'habitude sur ce site, c'est un, un truc de ouf mais je pense qu'en fait, c'est de la grosse arnaque parce qu'ils te mettent les produits à 10 euros mais tu peux avoir des réductions de 5 euros. Donc, tu te rends compte que le produit, il valait vraiment que 5 euros. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils augmentent les prix pour nous donner des soi-disant réductions pour que ça baisse les prix. On se dit ça baisse trop les prix. C'est que vous pas nous prendre pour des cons. On n'est pas né de la dernière pluie. Bref, voilà. Sinon, le miroir ah Par contre, le miroir, grave déçu, j'étais, pas par la qualité, mais par la taille. Euh, parce que en fait, je, je, je, je le croyais plus grand, vraiment plus grand, et euh, j'ai reçu un truc tout rikiki, je me suis dit bon, d'accord, ça va, c'est pas grave. Il y a deux côtés, un côté euh, qui t'élargit euh, la, la, la forme, la face, et un autre côté qui te fait normal, qui te montre ta laideur. Ensuite, le fameux collier, fameux, fameux collier que j'attends depuis deux mois et demi, sans vous mentir, donc je vous déconseille le vendeur, mais déconseille. Le collier, en plus, j'ai reçu pété, Donc, un bout de maille, je ne sais pas si on appelle ça de la maille, mais vous m'avez compris, était cassé. J'ai dû moi-même refaire. Bon, ce n'était pas non plus le truc Einstein, hein, mais bon, ça m'a quand même saoulé, Ça m'a gonflé parce que j'attends... Déjà, je paye 1,17€. Ok, certes. J'attends deux mois et demi. J'avais fait un comment on appelle ça un recours, enfin pas un recours mais j'ai oublié le nom, euh, donc une réclamation pour qu'on me rembourse. Ma dit non non mais attends wait please. Après ils ont commencé à me raconter leur j'ai dit ok ok ok les pauvres euh, voilà c'est ça c'est pas très facile pour eux et tout quoi que je sortais les péter tuines bref on s'en fout. Euh, j'ai dit d'accord je vais pas à faire à la connasse je laisse j'ai attendu deux mois et demi je reçois un collier. Il était cassé. Là, j'ai réussi à le réparer, mais je m'en fous. J'ai fait un, une, une réclamation et j'espère qu'ils me remboursé. Donc, le collier, je ne sais pas où, je sais pas si... Voilà, il se présente comme ça. Et ma foi, il est beau. Hein. Ça va, c'est un collier basique. Enfin, basique. Il est beau, il est beau. Hein. Là, moi, je... Donc, après, je n'irai pas jusqu'à dire que oui, ça valait trop la peine d'attendre deux mois et demi. Quand même, voilà ce qu'il fait, fait. Ensuite, j'ai reçu ce collier. Le collier aussi, je l'ai attendu quand même aussi longtemps. Je... Je me demande si c'était pas du même vendeur. Non, parce... non, je ne sais pas. Bref, euh, voilà. Euh... Je sais pas quoi vous dire. Hein. Vous voyez de vous-même, très bonne qualité. Je sais pas si j'arrive bien à filmer, parce que j'ai que ça ne cadre pas. Euh, très beau. J'ai perdu aucune perle. Oh putain, en été, ça va être magnifique. Hein. J'adore, j'adore. Et euh, ma foi, il me manque un truc, mais c'est une montre que j'ai achetée chez Chikmi. Je vais vous la montrer dans un prochain haul parce que j'ai la flemme de monter. Voilà. Les filles, oh, cette vidéo est terminée. Ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. Et ben voilà, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Mais surtout, la base, attends, la base, c'est quoi la base C'est quoi la base C'est quoi les bails C'est de s'abonner. Ok, voilà, bêtise je... vite, mais je vous dis, see you soon.